En fait, c'est une question très difficile parce qu'il y a plusieurs choses que je retiens. En fait. Alors, je, vais même, je, je vais quand même en dire deux, Le ce premier, c'est euh, lorsque est arrivé le temps de l'engagement, l'évêque qui ordonne pose des questions à celui qui est là devant lui pour être ordonné. Et la, la première question qu'on m'a posée, c'est « Acceptez-vous la charge qu'on nous a confiée ?» Et je, je, je devais répondre, oui, euh, j'accepte cette charge, j'avais l'intention de répondre cela, puisque j'étais là. Mais euh, ce qui m'a le plus impressionné, c'est ben, que ça continuait, je l'accepte jusqu'à la mort. Hein, donc voilà, c'est assez impressionnant de, de, de dire ça, et puis, et puis pour le service du peuple de Dieu. Voilà, donc ça, je ça m'a profondément marqué, ça que, que Doc, comment je l'ai dit, et j'y pense encore aujourd'hui, jusqu'à la mort. Donc il n'y a pas, pas d'arrêt. La deuxième, ce rapport avec la première, d'ailleurs, c'est le peuple de Dieu était là, une cathédrale pleine, archi -pleine de monde. Donc, là, je me suis dit, voilà, voilà ceux pour qui j'accepte cette charge jusqu'à la mort. Voilà, un grand souvenir pour moi de cette de s'être remerciée, puisque pas après. Après, j'ai poursuivi toujours dans la même lancée, puisque j'ai fait le tour de la cathédrale, j'ai vu des gens de toutes sortes, que, enfin, des, que, certains que je connaissais déjà, des amis qui étaient là pour m'aider, d'autres euh, que je ne connaissais pas encore, je me disais, je vais les connaître. Et, et voilà, c'était un grand moment pour moi. C'est pareil, je ne peux pas dire une chose qu'on retient. Je, euh, je, je vais euh, me limiter quand même, hein, pas... la, la première c'est que je n'ai aucun moment eu le sentiment que j'étais tout seul pour remplir cette mission qui m'a été confiée, parce que j'ai toujours eu autour de moi d'abord euh, les prêtres qui étaient mes collaborateurs et qui ont été de bons collaborateurs pour moi, qui, qui, qui, qui ont bien rempli leur part de la mission et sur laquelle j'ai toujours pu m'appuyer. J'ai des prêtres, je rajoute les diacres, puisqu'il y en a un certain nombre aussi dans notre diocèse. Et surtout, j'ai aussi eu le sentiment dès le départ que le peuple chrétien de l'aube avait conscience que cette église, c'était à lui aussi l'affaire. Avec l'évêque, bien sûr, avec les prêtres, mais c'était à lui aussi. Et j'ai toujours été émerveillé de la manière dont on les baptisait, s'engager pour pour cette église je, je, je, à Metz d'où je venais c'était un peu plus église établie quoi. pas et, et j'ai souvent dit certains se le rappellent encore j'ai l'impression qu'à trois mais les... Chrétiens en conscience que c'est leur église et qu'ils ont, et, et, et qu'ils ont à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que cette église puisse vivre. C'est ce que j'ai toujours ressenti depuis 20 ans dans cette, dans cette église-là. Et puis alors, euh, je dirais volontiers une autre chose encore, c'est que euh, c'est une église qui, au fil du temps, s'est révélée une église qui n'est pas repliée sur elle-même, qui, qui Qui franchit les frontières, vous savez. Bon, y a, on a eu beaucoup de prêtres qui venaient d'ailleurs et qui, qui se sont donnés à fond pour cette église aussi. Hein, pas, et qui continuent d'ailleurs à se donner à fond pour cette église. aussi des des chrétiens, des, des plus ou moins chrétiens, des, des hommes, des femmes, des jeunes qui n'étaient ben, qui, qui, qui pas tous de l'aube. Enfin... enfin dans ce diocèse qui est pourtant un diocèse qui est rural et qui n'est qui pas ouvert sur les grands horizons, de par sa situation géographique, j'ai toujours eu le sentiment que c'était une église ouverte sur le monde et, et, et j'ai rencontré le monde ici. Et, et la troisième chose que je dirais volontiers par rapport à ça, c'est la place des jeunes dans cette église, ils sont, ils sont là. Et, Bien sûr, il faut qu'on qu ait quelque chose à leur proposer, on y leur souvent, qu'on ne sait pas aujourd'hui quoi leur proposer, mais, mais sans doute qu'on a un petit peu réussi, puisqu'ils sont là, j'en rencontre beaucoup. Est-ce qu'on ne sont pas toujours là où on les attendrait, mais ils sont présents, ils ont, ils ont leur, leurs attentes, leurs exigences, et tant qu'ils trouvent quelqu'un qui réponde ils sont là, donc j'ai toujours beaucoup apprécié de, de cheminer avec les jeunes. Non, pourquoi je n'en pourquoi je sache pas différemment C'est parce que j'ai toujours le sentiment d'être en mission. Quoi. Enfin, pas euh, ma mission, c'est bien sûr euh, mon diocèse d'abord, c'est l'animation de ce diocèse, ce qui va changer euh, dans quelques temps. Lorsque j'aurai 75 ans, c'est que je vais donner ma démission d'évêque d'outroi. Enfin, mais on ne donne pas sa démission d'évêque, on continue à être en mission. Et comme... Comme cette année qui vient, là, qui, qui, qui démarre, nous avons euh, choisi pour, pour le diocèse, là je reviens en arrière, je reviens dans ce temps où je suis encore évêque de ce diocèse, nous avons choisi euh, comme, comme tel pour l'année disciple missionnaire. Je, je, je, je ne vois pas pourquoi j'envisagerais euh, ma, euh, ma charge différemment. Si être, être encore un peu plus missionnaire, de, je crois que ça, on peut toujours, on, on peut toujours le faire et, et on peut toujours le faire ensemble, c'est ce que j'espère. Alors, en même temps, il se trouve que j'ai reçu une, une responsabilité nouvelle qui est euh, d'être président de Pax Christi International. Donc, ma mission à venir... Au-delà des 75 ans, ce sera une mission où je serai amené à m'engager encore un peu plus pour, pour, avec d'autres naturellement pour le travail de la paix dans le monde. Et le champ le d'action ne sera pas simplement la France, que c'était le cas déjà jusque maintenant. Ce sera le monde, tous les continents. Quoi. Et j'essaierai de donner tout ce que je peux donner. Je, je, je suis très motivé pour cela. Donc, mais je le suis d'autant plus que euh, j'ai déjà fait connaissance de, de nombreux collaborateurs de partout qui euh, travailleront eux aussi, parce que c'est seulement ensemble qu'on peut faire la paix, c'est pas qui travailleront aussi dans, pour cette grande cause.